Qui te fait Amen. rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, Amen. il fait droit à tous les opprimés. Amen. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent Amen. à la colère et riche en bonté. Amen. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa volonté Amen. est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux Amen. qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Amen. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, Amen. pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, Amen. pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel pour ses anges qui êtes puissants en force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 Tiens par ta main Seigneur et tu nous montres le chemin ce Merci encore à notre bien-aimé Père parce qu'à nous tu as réellement démontré que tu étais vivant et que tu vis encore aujourd'hui Seigneur. Non seulement tu vis mais tu vois encore mon bien Père. Non seulement tu vois mais tu parles aussi Seigneur. Non seulement tu parles mais tu entends aussi mon Seigneur, que à toi encore aujourd'hui mon Seigneur bien-aimé Père d'avoir rassemblé encore ce matin en ces lieux. Nous te remercions Seigneur pour le souffle que tu nous as donné. Nous te remercions réellement pour le cœur que tu as rempli d'amour et des oies à la Grèce en dans ta maison encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, certainement c'est vrai. tous ceux qui t'ont connu, mon béné-mépratérissant, cet amour est dans la cœur pour louer et t'exalter, pour les offrir que tu as fait pour le bien fait dans leur vie, Seigneur. Nous sommes aussi le cela, mon béné-mépratérissant, bénéficiaires de ta grâce, mon béné-mépratérissant, ta vie ton secours et ton soutien. Seigneur, tu l'as fait, tu l'es fait encore pour nous faire. au m'enlève fabuleux glorifier ton Seigneur, mon béné-mépratérissant, cœurs se lancent vers toi aussi, mon bien-aimé Père, Nous d'accord, merci, merci pour la victoire, merci pour ton vie. merci aussi pour la guérison, merci pour la santé, merci pour la délivrance, Oh, merci encore pour la vie éternelle, notre Seigneur, merci pour nos nos péchés, mon bien-aimé oh, tu as vaincu, mon bien-aimé Père avoir cette grâce de marcher avec toi, Père. Merci pour nos enfants ce soir, pour tout le matin de notre nos frères et soeurs. Et chacun de nous encore assemblés en ces lieux et c'est aussi qui sont en connexion à différents endroits, Père. Le Louons à toi, puissant les cantines, qui sont montés devant ventres, toutes les grâces, mon Père. Merci encore pour le chauffe. vrai. notre âme se réjouit en toi, mon bien-aimé Père Et à trouver réellement la joie, le repos en toi, mon bien-aimé Père. C'est pourquoi nous te louons de tout notre cœur. Merci pour cette grâce d'être là. Car nous avons ainsi prié, Père, de ton nom, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Et le nom du Seigneur, soyez-nous. Le bienfait de notre Seigneur, soyez-nous. Même si nous essayons de pouvoir compter, nous remarquerons que le Seigneur, notre Dieu, a fait et qu'il continue à faire Amen. beaucoup de choses Amen. dans notre vie. Nous le remercions de cette grâce qu'il nous a accordée, ce que nous puissions avoir les yeux ouverts afin de pouvoir avec nous aussi trouver grâce et contempler aussi sa face. Qu que son Seigneur soit béni parce qu'au jour le jour, effectivement, nous réalisons l'importance de sa grâce. Et parce qu'il nous pousse encore davantage à aller de l'avant pour que nous puissions réellement, pour tu voudrais bien, pour que nous puissions réellement être conscients du but à atteindre pour lequel lui même il nous a appelés. Nous le remercions de ce qu'il nous avait fait la promesse de ne pas les laisser là, Amen. mais de nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui nous conduit effectivement dans la vérité. Et c'est ce que nous voulons parce qu'il a dit, je suis le chemin, de la vérité et la vie. Amen. Et nous voulons qu'il puisse être réellement le moteur, le principal dans tout ce que nous sommes, aussi longtemps qu'il est avec nous. Aussi longtemps qu'il nous instruira, alors nous sommes sûrs et certains que nous sommes agréables à Dieu Amen. et que nous atteignons certainement le bon pas. C'est comme cela que les saints esprit rassure aussi nos cœurs, Amen. afin que nous puissions arriver à pouvoir avoir la paix et servir le Seigneur avec un cœur bien disposé, la conscience purifiée effectivement de mauvaises choses, mais que Amen. nous soyons réellement... À Sûr et certain de ce Dieu que, que nous servons et qui nous a aussi accordé davantage la grâce d'être avec lui. Nous. nous sommes dans ce mois de décembre qui est le mois qui tire donc à la fin de, de chaque année. Nous, nous le remercions vraiment de ce qu'il nous accorde, cette grâce de pouvoir nous trouver ensemble pendant cette période de réunion que nous avons eu à pouvoir avoir aussi. À, vouloir nous tenir effectivement dans sa présence. Ce que nous devons comprendre, c'est que et tout ce temps que nous avons commencé les réunions et que nous venons dans la maison du Seigneur, c'est parce que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, trouve son chemin avec nous. et Nous voulons aussi que tout ce qu'il a fait pour nous et tout au long de l'année, nous puissions avoir aussi cet homme de pouvoir lui montrer autant de reconnaissance et l'amour à son endroit. Allez, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, tu as toujours marché avec nous. Ton amour à notre endroit n'a pas eu de limite. Tu y as fait et tu fais. Nous voulons te donner du temps. Nous voulons te, te, te montrer aussi combien nous avons de l'amour à ton endroit. Oh comme David pouvait le dire, il dit mais comment le jeune homme rendra-t-il Dieu son Seigneur, tout au long de l'année. Voilà ce que tu fais pour nous. Et à la fin de l'année, nous voulons vraiment encore être là pour que toi, tu nous remplisses encore davantage. Afin que dans le pas que nous allons faire dans la nouvelle année, nous partons encore plus de toi. De toi parce que nous voulons vraiment marcher avec Amen. Dieu. Et il n'y a pas de bonheur sur cette terre sans Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est quelque chose à laquelle nous devons être conscients. C'est pourquoi nous avons tiré tout le de l'année, nous avons eu du temps à faire beaucoup de choses, beaucoup de pouvoir. Mais seulement, vous a été demandé d'avoir au moins, des fiscs. Que c'est quelques jours derrière. Ça devait être pour chacun de nous. Moi, je Seigneur, merci quand même Amen. pour cette occasion. Je ferai tout mon effort, sans murmure, mais avec plaisir. Parce que, oh Dieu, tout le long de l'année, tu m'as accordé pour la grâce. Amen. Je suis vivant aujourd'hui. Comment ne pas vouloir me tenir dans ta maison? Parce que où est-ce que tu voudrais que j'aille? À quel endroit tu voudrais que je puisse me tenir? Quand je peux compter les bienfaits. Amen. Tu m'as nourri, tu m'as vêtu, tu m'as donné des enfants. Père, le Seigneur fait des bienfaits. Nous devions être vrais à l'endroit de ces dieux, Amen. être vraiment sincères, reconnaissants. Parce que quand la maladie a frappé à la porte, oh. il est descendu. Amen. J'ai souvenir sa promesse à ton endroit, et il t'a guéri. Il ne t'a pas laissé sans guérison. Non, non, non. Quand la famille est arrivée, Amen. tu as été épargné. Parce qu'il t'a nourri avec son pain. Amen. Donc nous réalisons que le Seigneur prend soin de nous. Amen. Il y avait des chômeurs, mais il n'y a plus de chômeurs. Parce que nous avons prié, Dieu donne du travail. D'une manière ou d'une autre, Dieu continue à croire. Et nous remercions Amen. Dieu, de ce que réellement il fait son travail. Alors, chacun chacun, nous sait pourquoi. Ces moments, ça doit être des moments où nous prenons plaisir à pouvoir y être et pouvoir donner vraiment du temps au Seigneur. Parce que nous étions pressés depuis le 1er janvier, on va vite ainsi. Mais maintenant, on dit Seigneur, pendant ces temps, accorde-moi vraiment la grâce de trouver le temps pour te donner. Parce que si je ne donne pas le temps, quand est-ce que je vais te donner Parce que le 1er janvier, la vitesse va commencer. Donc je voudrais au moins, Seigneur, parce que, Voyez-vous, comme les, les, la fin de l'année, on donne beaucoup plus de congés aux gens. Hein? Mm -hmm. hein? Le les 27 je crois que c'est le aujourd'hui. Mm -hmm. Voilà, les gens sont arrangés, et puis peut-être y aura encore un pont demain. Et puis ainsi, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des périodes où chacun doit être un peu dans le calme. Je vais vraiment donner du temps au Seigneur. Mm -hmm. Les sons, les stress, mais sons, les choses sont pressés, pressés. Et dit pendant ces quelques jours, Seigneur, aide-moi que je ai puisse au moins entrer au-dedans de moi. Vraiment penser à toi. Voir ce que tu attends que je puisse faire pour toi aussi. Et puis, je nous accorder la grâce et nous aider parce que nous, les temps tirent vraiment aussi à sa fin. Et nous sommes à prier à pouvoir nous préparer pour le grand rendez-vous. Les venons, nous allons prendre la Bible des Époux, chapitre 6. Que Dieu, notre Seigneur, bénisse chacun de vous tous ce matin est venu de loin comme de près. C'est aussi une grande consolation de pouvoir nous rassembler avec nos frères et sœurs. Et ceux aussi qui sont aussi en connexion dans différents pays, le Seigneur attire encore aujourd'hui et touche le cœur encore à différents endroits. Nous lirons dans le livre de, des Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6. Donc, peut je voudrais peut-être lire à partir de juste peut-être.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 et les puissances du siècle à venir et qui sont tombées soient encore renouvelées et ramenées à la répentance, puisque crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignorité. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être molite, et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Dieu ne prend pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré de ce monde Ayant rendu et rendant encore des services au sein, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver, jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Précieux Sauvain, ce matin, je dois te dire encore merci. Merci vraiment pour ton amour et ta bonté, pour tes offres et combien nous pouvons nous tenir en tremblant avec un beau respect et une consécration, mon sauveur, sachant que Dieu vraiment est vraiment un Dieu terrible aussi. Dieu merveilleux, c'est vrai, nous sommes dans le temps, mais Dieu aussi capable de pouvoir faire des choses que l'homme ne peut même pas penser. Nous implorons ta grâce encore ce matin de pouvoir nous aider, enfin que tu sois considéré à la hauteur de ton nom, que tu sois aimé à la hauteur de ta parole, mon béni, mon Père puissant, parce que tu es juste, mon sauveur. Bénis-nous encore et pardonne-nous encore. Ce que là nous avons failli, mais nation, pour nous te remercions pour le pardon de nos péchés, frère. Merci pour ta parole et pitié, frère, parce que n'y a pas d'homme qui peut se tenir devant toi sans que toi tu l'attires, C'est ta grâce qui nous amène à toi. Pourquoi nous ne voulons pas prendre cette grâce en vain Nous voulons vraiment considérer la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, souviens, pour que nous puissions nous tenir dans cette humilité comme tu le veux, pour faire de pouvoir marcher avec toi. Bénis tout le peuple en Corse, madame. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion des différents pays, qui sont aussi bénis Alors nous d'avoir citoyens. De Amen. Amen. Nous réalisons combien notre Dieu dans ce moment, ce temps, attire notre attention sur ce fait que ce qu'il est et ce qu'il a fait. Il continue de pouvoir faire Et ce que nous aussi, nous devons arriver à considérer, ce que lui, il fait par rapport aussi à ce que lui aussi attend davantage avec lui. Nous, il est toujours eu à pouvoir le dire, quand nous lisons effectivement dans le livre d'Éphèse, on peut voir effectivement avec le messager qui a été dit, L'âge d'Éphèse, vous le savez très bien, c'est bien l'apôtre Paul, qui était donc le messager. Cet homme que Dieu a eu à pouvoir utiliser d'une manière particulière. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la main de Dieu quand elle saisit un homme et qu'il y a un but, et que Dieu veut atteindre effectivement avec cet homme, parce qu'il avait dit de lui que c'est son instrument. Voilà qu'il avait effectivement une façon d'être. Mais quand Dieu l'a saisi, l'homme était complètement changé. Et le Seigneur l'a amené tellement dans les hauteurs qu'il lui a donné une révélation et lui montrant effectivement ce que euh, Dieu avait voulu qu'il puisse arriver à pouvoir voir. Et là, le Seigneur a conduit son serviteur à mettre par écrit, effectivement, les choses que Dieu lui a ordonnées de pouvoir aussi écrire et aussi ce que a montré aussi a conduit aussi. C'est ainsi que vous remarquerez, frères et sœurs, mais quand on, on regarde en fait les âges et puis on continue avec les âges suivants, jusqu'à l'âge de lycée vous allez remarquer que chaque messager qui a pu être d'une certaine manière ou d'une autre a pris effectivement pour que soit montré que c'est le messager de cet âge. Là, par exemple, le qui attirent les donc chaque messager, chaque on a eu pu voir, celui ci, est le messager celui-là celui, celui ci, est ici. sur quel critère aussi qu'on a pu arriver à pouvoir réellement se baser, pour pouvoir recevoir que c'est vraiment euh, cet homme là, est, qui a être mis... qui est vraiment le messager, cet âge ici des ou d'où au Capgrame, ainsi de suite. En fait, la référence, en vérité, c'est toujours l'apôtre Paul. Son ministère a tellement été un ministère à puissant, que ce soit même le messager de l'âge d'Odyssée, la référence est toujours l'apôtre Paul. Parce que euh, la manière dont Dieu a utilisé cet homme, qui est comme un modèle, pour ceux qui, euh, par la suite, effectivement... Pour... C'est pour ça qu'on peut regarder que dans chaque âge, effectivement, il y a eu donc des événements... Mais il y avait un calibre, effectivement, que tels serviteur devaient arriver à pouvoir avoir, pour arriver à pouvoir réellement se tenir, effectivement, dans le choses, Puisque c'est là, quand nous voyons le chandelier la lumière qui a commencé ici, c'est la même lumière qui passe dans le deuxième brousselet. Deuxième, pas une nouvelle lumière, n'est-ce pas Celle qui était au commencement, elle vient, elle passe là, jusqu'à la fin. Donc nous avons... La lumière. C'est pour ça qu'on dit dans Zacharie, au temps du soir, Amen. la lumière paraîtra. Amen. Pas Amen. une nouvelle lumière, mais la sienne lumière. Amen. Parce que Dieu est lumière. Amen. Donc le même Dieu, que Dieu te bénisse, le même Dieu qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est l'alpha et aussi l'oméga. Donc nous devons réellement comprendre cela. que.. C'est pour ça que les hommes qui devaient arriver à pouvoir porter cette lumière devaient être identifiés eux-mêmes aussi à la lumière. Ce n'était pas n'importe qui qui pouvait se lever et dire « moi je suis »« non ». En fait, si il est appelé à toucher aux choses saintes, il doit aussi être identifié aussi à ces choses-là. Là maintenant, ainsi donc la parole peut arriver à pouvoir être. Alors, c'est cet homme que le Seigneur a eu à pouvoir réellement euh, utilisé pour que, et c'est pour ça d'ailleurs lui-même, l'apôtre Paul nous dit une chose, c'est que, et ça j'aime beaucoup qu'il dit quand bien même un ange descendrait ici, que ce soit un prophète qui vient là aussi, c'est pour ça il faut bien prêter attention pourquoi la Bible est notre absolu, il n'y a aucun autre livre sur cette terre qui peut être un absolu pour le croyant croyant, vous vous souvenez non Amen. Il y a le vrai croyant et le soi-disant. Le soi-disant, il peut ramasser de tout et de n'importe quoi. Mais le croyant, lui, il sait où il se tient. Il a donc son absolu. Alors, nous devons tous savoir qu'il n'y a aucun autre livre sur la terre qui peut être un absolu pour un croyant, un fils de Dieu, si ce n'est la Bible. Amen. La Bible et la parole de Dieu et l'absolu. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que chaque homme qui entre en ligne de compte qui dit que Dieu m'a envoyé il faut qu'il passe le test il va passer le test de quoi De sa, sa prédication non monsieur, il doit passer le test, le test effectivement de la parole de Dieu pour que nous puissions voir si effectivement c'est pour ça que vous remarquez effectivement que dans l'âge de, de Fès le Seigneur a loué ce peuple effectivement avec beaucoup de l'eau, je dis mais je connais ton Travail, je connais ton œuvre, vous savez encore Je vais lire effectivement rapidement. Puis nous revenons dans Hébreux, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 2, je crois. Alors il dit, verset 2. Apocalypse 2, verset 2, Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les chants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Comment est-ce qu'ils ont -ils pu les trouver menteurs, ces hommes-là qui se disaient apôtres Parce qu'un apôtre, c'est un homme qui est envoyé de Dieu. Alors, comment ont-ils pu trouver ces gens-là qui étaient des menteurs En fait, c'est sur base de la parole qu'ils prêchaient, ce qu'ils disaient. Amen. Alors, s'il n'y a pas un élément sur lequel on peut comparer la chose, Vraiment. parce qu'au temps d'Israël, effectivement, le peuple marché, qu'il y avait un songe ou ceci, un prophète propotisé, il y avait le pectoral d'Aaron. Alors, effectivement, ben, il n'y a pas de problème, mais là-haut avait son pectoral, tiens-toi là, maintenant dis ce que tu as pour dire, Amen, Amen. et on va voir effectivement maintenant ce qui va. Nous, on ne va rien dire, Amen. mais toi dis, puisque tu dis que l'Éternel t'a envoyé, eh bien dis. Quand il dit, lorsque le pectoral, oui, alors c'est la parole de Dieu. <rire> Donc il avait bien un élément sur lequel le peuple se reposait. Tu viens, tu dis, nous regardons le pectoral. S'il dit oui, amen. Donc aujourd'hui, nous avons l'absolu, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc qu'un prédicateur vient, qu'un prophète vienne. Tout ce qu'il pourra dire, nous dirons, gloire à Dieu, mais nous ramènerons où? Parce que nous voulons voir si cela est conforme à ce que Paul a prêché. Amen, Amen. Amen. Parce que c'est tant Dieu lui a donné la grâce de voir mettre par écrit, dans les saintes écritures. Donc, Et, et là, nous avons ça, nous avons ça, dans les écritures, dans la Bible. En fait, quand nous voyons jusqu'au chapitre 22, on ne peut plus rien ajouter ni rétro. Parce que depuis la Genèse jusqu'à la Prophétie, la Prophétie est Ça veut dire que tout celui qui doit venir par après, s'il prêche, on doit voir si ce qu'il dit concorde à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole ici. Voilà pourquoi il disait effectivement que mais vous les avez donc éprouvés parce que vous aviez un <rire> élément sur lequel votre foi se passe. Et voyez-vous, les, les disciples de Béret qui avaient des sentiments nobles, même quand Paul était venu vers eux. Amen. Ah oui, ce pas question de sentiments, monsieur. Même quand Paul était venu vers eux, Paul prêchait, ils avaient du bons sentiments, des sentiments nobles. Amen. Mais ils vérifiaient dans les scènes écritures Amen. pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à ce que la parole de <coughs> Dieu a eu à pouvoir et voilà que lorsqu'ils ont entendu et qu'ils ont aussi vu que cela ponctuait de la avec les saintes écritures, ils ont réalisé que Dieu était là. Amen. Et c'est comme ça que leur cœur était réellement ramené. Donc, nous devons réaliser que nous, en tant que croyants, vous irez, vous verrez que les catholiques ont leur micelle. vous irez chez les baptistes, je ne sais pas moi de cela. Chacun a quelque chose sur quoi il se réfère, mais quand il en vient aux croyants, aux fils de Dieu, ils ont un absolu. C'est la parole de Dieu qui est la Bible. Mon frère et ma soeur, je vais aller pour lui. Mon frère et ma soeur, peut ça peut être troublé les uns comme les autres, n'oubliez jamais ceci. Dieu, notre Seigneur, jugera les hommes. Amen. Toi, tu passeras au jugement. Amen. Et quand tu dois passer au jugement, voyez-vous, comme sur la terre, les juges qui sont assis pour voir te juger, ils ont quand même un document. C'est quoi Mais c'est la Constitution ou la loi, effectivement, la Belgique, n'est-ce pas oui. Donc c'est sur base de cette loi-là qu'ils vont te juger. Dieu aussi va juger parce qu'il y aura un jugement un jour. Mais avec quel instrument Dieu va-t-il te juger Michel Non. Brochure Non. C'est non. Non. Non. pour ça que nous devons comprendre. Amen. Quel est l'instrument que Dieu va utiliser pour juger le monde Et pour même de regarder des dire Mais celui-là, c'est ici, est, est justifié, il peut même pas passer par le jugement. Voici le seul instrument. Amen. Amen. C'est cette parole ici Que Dieu jugera le monde. C'est pourquoi elle doit être notre assuré. Elle doit être l'élément sur lequel nous nous accrochons de tout notre cœur quand la parole de Dieu dit oui, parce que la Bible dit, et j'aime Il dit, mais la lettre es -tu? est tue, et c'est l'esprit qui vivifie. Le Donc nous avons, et comme je l'avais dit aussi une fois, ce que nous tenons dans nos mains ici, c'est vraiment Dieu lui-même sous la forme écrite. Amen. Alléluia. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. C'est cela, quand on peut voir cela, on sait que ça, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole a été faite chère, et nous l'avons vue, nous l'avons contemplée, la gloire comme la gloire, le fusil. Donc, l'apôtre Paul a eu bien voir dire, effectivement, il dit que je posais les photos comme un sage agité. Aucun autre fondement ne peut être posé, à savoir le seul qui a été posé. Il a dit, hein, je posais. Quel était le fondement qu'il a posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, ressuscité. Nous devons réaliser que ces hommes que Dieu a utilisés, qu'il a donné effectivement de secret, ce ce qu'ils ont eu à pouvoir apporter soit gravés dans ces livres, ils avaient une responsabilité, et cette responsabilité avait aussi une portée, parce que, et dans ce qu'ils ont fait l'histoire avec Dieu, ils étaient devenus aussi une partie de la parole aussi. C'est pour ça, nous, quand nous lisons même la vie de Paul, elle inspire. Amen. Bien sûr, c'est comme cela que, quand on regarde effectivement comme ces gens, et ses frères et sœurs pouvaient regarder, disaient, mais oui, mais vous dites, mais nous pouvons voir effectivement ce qu'il est parce que beaucoup peuvent parler, mais en fait, la vie en soi, elle pose beaucoup de problèmes. Dans le livre des Hébreux, nous réalisons. Alors, l'Écriture nous dit une chose si, par les, verset par les impossibles, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûter le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu qu'elle expose à l'illumine. Vous vous souvenez que hier, avant-hier, je pense, nous avons eu à pouvoir lire dans les Saintes Écritures en parlant de Saül et de Samuel et la parole que le Seigneur avait donc donnée à Samuel pour donner à Saül, effectivement, pour aller et accomplir ce que Dieu attendait de lui. Je crois que, tout un chacun de nous, nous avons pu réaliser quelque chose et ça. Moi, je peux dire que le Seigneur, Dieu le témoin, est, après avoir, et sincèrement, écouté et retourné... Mon cœur aussi a été secoué au-dedans, moi pour ma part. Parce que comme je vous ai dit, vous ne réalisez souvent pas ce qui se passe ici. Et moi, je remercie les seigneurs d'autres Dieu. Vous savez, si ton cœur est resté insensible à cela, c'est qu'il y a un sérieux problème. Un sérieux problème avec toi dans ta marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien te considérer. J'ai eu un appel de mon frère Jean Moscou qui me parlait et dit, aïe, aïe, aïe, et je écouté, dit, oui. Et vraiment, ce que j'ai entendu, et ça, va, ça va vraiment secoué dans mon intérieur en ce qui concerne les choses. Maintenant, je dois me poser la question pour pouvoir savoir. Dieu, est-ce que je fais la chose comme si je n'ai rien dit Moi-même, je dis, mon frère, si ça, tu savais, le cœur, vous ne vous rendez pas compte, mon frère. Vous ne vous rendez pas compte, ma soeur, quand votre cœur est tellement rempli d'orgueil, Dieu ne peut rien faire. Mais quand la parole de Dieu vous touche, ah, c'est vrai, nous avions eu notre soeur d'horrible, Que Dieu la bénisse. Ce qui est merveilleux, c'est que... N'a pas pensé à regarder ce que les gens vont dire. Amen. Et quand la parole de Dieu est entrée dans l'âme, a touché l'âme, et c'était. Vous vous dites, mais pourquoi elle doit tenir là, effectivement Eh bien, elle a dit que j'ai été convaincu, dire que je dois mettre les choses en ordre. Ça devait être quelque chose qui devait se passer dans chacun. Et nous pousser à pouvoir un peu nous agénuer quelque part, même chez nous, et en pleurant, même d'ailleurs, en suppliant, dit Seigneur, mon Dieu, et pitié de moi, est-ce que dans les temps, je commence à chercher à vous Amen. Si vous êtes insensible, il y a un sérieux. Amen. Mais quand elle pénètre dans votre cœur et que vous mettez à genoux, vous commencez à pouvoir implorer la grâce du Seigneur, parce que <rire> si un homme peut avoir cette grâce dans le temps et agir comme cela, alors mon Dieu, en ce qui concerne nous, est-ce que nous en sommes, nous voudrions vraiment avoir la grâce de pouvoir vraiment tendre et aussi le aussi en au travail. Alors, nous réalisons qu'effectivement, que là, ce que nous venons de lire, comme nous l'avons dit, avec Saül, euh, euh, effectivement, comment il a eu à pouvoir réagir, et surtout, là, nous pouvions voir effectivement que malgré que il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé de pouvoir faire. Si, pour ceux qui n'étaient pas là, vous lirez, chez vous à la maison d'un salvé, ça et malgré qu'il n'avait pas fait cela et que Dieu lui dit, il dit à Samuel, il dit, mais mon cœur est vraiment brisé au-dedans de moi-même parce qu'il ne fait point ce que moi je dis de faire, il n'écoute pas. Alors Samuel, toute la nuit, il a pleuré, il s'est levé, et puis il est parti pour aller chercher, voir effectivement Saül. Eh bien, il était pris par quelque chose, effectivement, il monte là, ici, il fait l'hôtel, il monte là, effectivement. Donc c'était la flamme chez lui. Et alors voilà qu'il retrouve, il dit Bon voilà. Et quand il voit Samuel qui vient, il dit Oh, sois béni de l'éternel. J'ai observé tout ce que Dieu m'a dit de pouvoir faire. et J'ai fait cela, j'ai observé cela. Vous vous souvenez encore Amen. Et alors <rire> Et il entend le prophète Samuel qui dit, mais... alors si tu as vraiment observé la parole de l'Éternel, c'était clair, vous vous souvenez encore oui, oui, oui. Alors d'où vient donc que j'entends ces mots là les, les livres, Et ces justement, effectivement, de peu, que j'entends, mais d'où viennent ces choses-là Alors là, c'est la tristesse de cœur Au lieu que l'homme se répande, je reconnais qu'effectivement, que, oui, c'est vrai, bon Dieu, j'ai vraiment manqué, c'est pas possible. L'homme se mis à justifier. Oh, mais il s'agit de peuple, il s'agit du bidon. Nous avons coupé la tête aux choses cétives, effectivement. Et ça, et ça, et ça, nous avons amené pour... Gloire de Dieu, pour le sacrifier au Seigneur, effectivement, ton Dieu. Il n'y avait pas, même pas, une pensée de repentance. Ah, il est impossible. Vous entendez cela Amen. Si vous avez eu l'écriture qui est venue ensuite ici, verset 6, il dit et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance. La repentance, nous l'avons dit autrefois, c'est une grâce que Dieu a encore Un fils de Dieu, une fille de Dieu, je lisais, je ne sais pas si ça avait été dit, il dit Mais en fait, la nature d'un enfant de Dieu est celle-ci. Regardez et écoutez si vous. Son cœur est un cœur qui est toujours disposé et sensible. Amen. Il est prompt et prêt à pouvoir tout le temps demander pardon à qui que ce soit. Amen. Parce qu'il y en a de ceux pour entendre un pardon sortir de sa bouche. Il faut presque, je sais pas moi, se tourner par terre. Pour... Et ça, ce n'est pas une nature qui est des dieux. Ce n'est pas une... non, non, un fils de Dieu. Parce que regardez bien, dans la bouche du Seigneur, même à la croix, qu'est-ce qu'il a dit Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Donc, euh, moi, j'ai bousculé un frère. Je n'ai pas dit, bon, bon je ne comprends pas. Non Si j'ai fait un malin tort, je dois être le premier. Amen. Facilement dit, pardonne-moi, frère. Si je suis arrivé, tu m'as attendu sur retard, pardonne-moi, frère. Bon, tu m'as invité chez toi, je ne suis pas allé, mais pardonne-moi, frère. C'est quelque chose qui doit être naturel Amen. dans un fils de Dieu. Amen. Mais pour entendre le pardon de la bouche de quelques-uns, c'est impossible. Là, il y a un problème. Amen. Amen. Savoir reconnaître. Pourquoi on parle de la reconnaissance, de la reconnaissance du mal? Amen. Amen. Je reconnais que j'ai fait mal au Seigneur. Et aie pitié de moi. Vous vous souvenez, je pense que c'était ce que les c'est lui qui était là, pour, parce que l'autre venait là, dis-moi, je gêne, je ne sais pas vous vous souvenez je gêne, c'est du jour où je Amen. donne à Dieu lui, il vient Amen. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur oh Seigneur, il tapait sa poitrine Amen. donc il suppliait Dieu, c'est lui qui était justifié Amen cet état, l'esprit, montre la nature effectivement que vous êtes savoir pour ça, quand la parole touche ton cœur Amen. et que tu tombes à genoux et que tu pleures sincèrement parce que les larmes, ce ne sont pas une larme de larmes de compagnie, mais des vraies larmes. Amen. La répentance qui sort effectivement. Parce que, vous savez, quand quelqu'un est vraiment touché et qui se répand, vous voyez même sa nature. Amen. Même son cœur, parce que même quand il vous demande pardon, vous sentez que la personne est vraiment profondément touchée en soi-même. Et vous sentez que c'est comme Mais Dieu voit, effectivement, Amen. que. <rire> <rire> la répentance dans laquelle on demande pardon est vraiment sincère. Donc on sent que la personne est vraiment. Ça, c'est une nature en fait que Dieu place dans les croyants. Le vrai croyant. Parce qu'en fait, il n'est plus maître effectivement de. Oui, si je fais comme ça, on va dire que je suis faible. Parce qu'il y a des gens qui Si tu demandes pardon, et on va voir que tu es faible. Moi, je préfère te demander pardon. Pourquoi <rire> que je suis faible c'est pas mon problème. Amen. Amen. Amen. Moi, voilà, mon problème, c'est avec Dieu. Il est toujours là à demander pardon. J'en dis, pourquoi il n'y a pas de problème Amen. Je préfère demander pardon Amen. que je sois en bon terme avec Dieu. Amen. Amen. Si Amen. <rire> le monde vous dit le contraire, moi, je ne travaille pas sur le monde. Amen. Moi, je marche sur la parole. Donc, remarquons qu effectivement, qu'effectivement, il a tellement endurci son cas. Malgré que Dieu lui donnait la possibilité de pouvoir voir effectivement que, voilà, hein, je montre la voie, parce que s'il si serait porté, alors les choses seraient tout à fait différentes. Et voilà ben que continuant effectivement cela. Et Dieu a donné cette sentence effectivement en cela, en disant, puisque tu as rejeté la parole de Dieu. Et même la grâce que Dieu vient de nous. Alors Dieu te rejette aussi. Et si nous continuons à dire, verset 7. Lorsque, C'est là que je voulais vous prêter attention. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Voyons les tableaux, frères. La terre elle est là. J'aime Dieu. Hein? Il est bon. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa. Qu'est-ce qu'il créa Les cieux et la terre. Ah j'aime ça. Quand il a crié, effectivement, il savait pourquoi il criait. Ici si nous l'avons entendu, les bien. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Lui qui tombe sur elle. Avez-vous remarqué une chose dans le livre de la Genèse, quand il est écrit comme Dieu a prié les cieux de la terre, on dit avec vous. Hein. Genèse le chapitre. Ah. Je ne sais pas, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et que l'on dit la terre était une forme et vide ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors ah, maintenant, nous voyons dans la succession effectivement, des événements que le Seigneur a commencé à pouvoir parler. Puis arrivé à un certain moment, en rapport avec la terre, qu'est-ce qu'il dit Vous vous souvenez de la parole qu'il a dit Pour le lire avec vous, je pense que c'est cela. Hein. Genèse au chapitre 1, je pense que le chapitre 1, verset 24. Et verset 24, je Il dit, Dieu dit, vous, vous suivez Amen. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, des bétails, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fait ainsi, Dieu fit donc les animaux, Dieu fit donc les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu fit que cela était bon. N'est-ce pas alors maintenant, si nous prenons au verset, verset 11, il dit ceci. Avant qu'on arrive donc au verset 24, il dit Oui, Dieu dit, d'abord il dit, Dieu appela la terre sec. Verset 10, et il appela la main des eaux Dieu vit que cela était bon. N'est-ce pas oui. Verset 11, il dit Oui, Dieu dit Que la terre produise de la verdure, de l'herbe pour de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, cela fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon ainsi, et un soir et un matin. Ce fut donc le troisième jour. Amen. Amen. Alors vous remarquez très bien que... Quand il parle effectivement en rapport avec la terre, il dit que la terre produise des sémences selon leur espèce. N'est-ce pas Et après avoir dit cela, eh bien, on a pu voir que cela était ainsi. Nous allons vous remarquer une chose qui est quand la terre était donc créée et que Dieu a prononcé cette parole-là, déjà, dans la terre, il y avait déjà ces sémences-là. Parce que Dieu n'avait pas créé la terre sans rien. Donc quand il a créé, effectivement, déjà dans tout ce qui constituait la terre, il y avait déjà la disposition pour ses semences à l'intérieur. C'est pour que la terre produise, et quand il a parlé, effectivement, la chose est venue aussi à l'existence. Et là, dans Hébreu au chapitre 6, on nous dit que la pluie, elle tombe effectivement souvent sur la terre. Si la pluie tombe sur la terre, ce n'est pas pour simplement que l'eau puisse couler. Bon, si vous ne vous souvenez pas, Hébreu à ah, Esaïe, chapitre 55. Voilà. Hébreu, chapitre 55, je pense que c'est cela. Hébreu, chapitre 55. Pardon, Esaïe, Esaïe, chapitre 55. 55. <rire> Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa voix et l'homme l'emblédité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix d'éternel. Autant les cieux sont les eaux du sud de la terre, autant mes voix sont les eaux du sud de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie, n'est-ce pas vrai Amen. Et la neige descend des cieux et n'y retourne pas. Vous entendez ce mot Parce qu'elle ne descend pas pour rien. Amen. Et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeurs, et du pain à celui qui mange ainsi à l'étude de parole qui sort de ma vie. donc la pluie s'il vous plaît votre attention pour l'amour de Dieu je relis encore hébreu chapitre 6 verset 7 il dit lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle, donc Comprenons que la pluie ne tombe pas pour rien. Lorsqu'elle tombe, effectivement, elle arrose effectivement la terre pour que la sémence qui est dans la terre puisse se germer. Mmh. Alors, il continue en nous disant, produit. Donc, lorsque lui donc tombe effectivement, sur la terre, parce que sur la terre, évidemment, en dessous, il y a donc une sémence, et que maintenant, produit, quand on parle de produit, c'est la terre qui produit, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Et que, puisque l'eau descend, votre attention, pour le bienfait de la terre, elle doit arroser effectivement, et puis permettre à ce que la sémence puisse sortir déjà. Pas? Ouais. Alors maintenant, il dit Mais lorsque cette terre est abrévée, par la pluie qui souvent tombe sur elle, et que maintenant elle produit, cette terre produit produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. <coughs> Regardez une chose je voudrais que vous prêtiez bien attention. Je veux relire l'écriture, de verset 1, et que je vous demande de prêter attention. Regardez bien comment l'écriture. Il dit, mais si elle produit une herbe utile, écoutez bien, cette herbe est utile. Alors, parce que, s'il vous plaît, frère, Gessard, ici, voyons les tableaux. C'est la terre, puis <rire> voici les matin. Suivez Donc celui qui a son champ. Alors, maintenant, les cultivateurs, ils sèment l'herbe, donc la semence dans son champ. N'est-ce pas vrai Et puis, quand la sémence est sémée, la pluie doit tomber. Pourquoi Parce que la semence doit pourrir. Et puis maintenant, une fois qu'il a germé, effectivement, parce que c'est quand même le cultivateur, lui, qui l'a planté. Suivez, s'il vous plaît. Les cultivateurs, lui, il a planté. Donc, nous attendons que les cultivateurs, lui, écoutez très bien. Comme il a planté, il a mis son blé, c'est pour lui. Vous suivez On a mis son blé, c'est pour lui. Donc, si le blé sort, eh bien, c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez C'est son blé à lui. Mais maintenant, regardez ici ce qui est extraordinaire dans le verset. Je veux que vous prêtiez attention. Ici, nous voyons qu'il dit que si elle produit une herbe utile, utile, utile, utile à qui À ceux pour qui elle est cultivée. est ce que vous avez entendu Donc, cette herbe est utile pour ceux pour lesquels on a cultivé cette herbe-là. Donc, le cultivateur, il a planté, mis la sémence, parce qu'elle devait être certainement, mais ça rappelle, de Seigneur, est pas à lui, mais à ceux pour lesquels, lisez l'écriture, à ceux pour qui, effectivement, cette herbe-là a été donc aussi plantée. Je lis encore l'écriture. Une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc, elle est cultivée pour les autres en fait. et les cultiver pour quelqu'un en fait effectivement qui doit en bénéficier est-ce que vous suivez Amen. et c'est que n'est pas facile mais je veux que vous puissiez saisir cela la semence a été mise là dedans il a été cultivé et c'est vrai l'image rejoint ok le, le, le, le, le cultivateur lui il attend donc que la semence puisse sortir c'est pour lui et il prend effectivement ce qu'elle est sortie il va arriver. Et là, on nous dit qu'effectivement, que ça a été donc cultivé, mais en fait, pour ceux pour lesquels ça a été mis, donc utile, pas pour les cultivateurs, mais pour ceux-là auxquels cela a été donc destiné. Oui, regardez une chose. Et doit être utile pour ceux... Qui est cultivée. Et puis, quand tu elle participe à la bénédiction des dieux. Si, je frère, si elle est utile pour ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction des dieux. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, je vous demande votre attention ce matin, frère et sœur. Prenons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. De Timothée. chapitre 2 lisons à partir du verset je vais peut-être peut à partir du verset je vais lire un peu verset, verset 18 il dit verset verset 16 évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété et leur parole rongera comme la gangrène. et ce nombre sont immunés et filettes qui se sont déjà détournés de, de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui revincent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, <coughs> qui lui servent de sceau. le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne se de l'inérité. Maintenant, prêtez attention au verset 20. Il dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vase d'or, d'argent, mais il y a aussi de vases, de bois et d'éther. Les uns sont de vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. aussi' suivez, Amen. si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, prêtez attention, sanctifié, n'est-ce pas, utile à son maître vous avez entendu Amen. Utile à son maître, pourquoi Propre à toute bonne œuvre. Amen. Regardez bien. L'œuvre, effectivement, qui sort est utile, et doit être utile pour ceux qui les cultivés. N'est-ce pas vrai Le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, et dit une chose. Matthieu au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Alors il dit. Je vais dire il dit à partir de verset 1, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous lorsqu outrourgera on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réduisez-vous cela la l'église, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous me suivez Amen. Bon. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendre il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous suivez Amen. Je continue. Prêtez attention. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Suivez. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Amen. La lumière, et les lumières, elle sert à quoi C'est une lumière, n'est-ce pas mm -hmm. Mais si elle est simplement lumière et est où il n'y a personne, à quoi ça sert La lumière est utile, non seulement, non seulement pour la lumière en soi, mais en fait, elle est utile pour ceux qui sont autour. Amen. Si elle est plus utile dans cette ampoule ici, s'il vous plaît, que vous voyez ici, pourquoi la voie allumée Pour la beauté des bâtiments non. non, messieurs. Sa lumière ici nous sert à nous ici. Vous allez effectivement nous réjouir en chantant, en lisant. Est-ce que vous comprenez Quand il dit, ah, mer merveilleux, la lumière, elle est merveilleuse parce qu'elle nous donne la possibilité de voir et lire. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Dis-moi, qu'est-ce que le sel fait de bien en soi-même Le sel est toujours sel. Alors, qui est-ce qui apprécie le sel Ce n'est pas le sel qui s'apprécie soi-même. Est-ce que vous comprenez le sel ne peut pas s'apprécier. Dis-moi sel, je suis bon. Moi, sel, je suis, je, suis, je suis très bien goûté. Non, le sel ne peut pas s'apprécier lui-même. Ce sont les autres quand ils Amen. goûtent le sel. Amen. Amen. On dit merci pour le sel. Amen. Parce que le sel donne du goût à la nourriture. Amen. Le sel nous réjouit effectivement. Amen. Ah. Ah. Oh, regardez. Il dit, « Mais, vous êtes la lumière du monde. » Alors, il dit que votre lumière luise devant les hommes. Donc, ta lumière à toi doit lui pas seulement dans ta maison à toi, où tu prends tu dis bon, Je suis la lumière, et bien, je le mets sous le boisseau. » Donc, elle reste là pour moi, effectivement, et c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est comme... <rire> que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Mais d'abord, écoutez bien, il dit, la lumière, on ne la met pas sous le boisson. Mais on la met au-dessus pour que les hommes soient éclairés. Et puis il dit, mais... Que votre lumière à vous, votre lumière à vous, luise devant les hommes, afin que les hommes croient vos bonnes œuvres, effectivement, et qu'ils glorifient. C'est Matthieu Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Si la terre produit une herbe qui est utile pour ceux pour qui elle est cultivée, Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, chapitre 15 de Jean, Voici, je vous ai donc choisi et je vous ai établi afin que. Jean 15. Jean chapitre 15. Voilà. Jean chapitre 15.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 mais que vous portiez du fruit. Donc il dit, moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Mais pourquoi Pourquoi je vous ai établi, pourquoi je vous ai choisi Mais c'est enfin que vous allez vous partiez, mais que vous portiez du fruit. Il faut que vous portiez du fruit. Pourquoi Parce que quand on plante un arbre dans un champ, effectivement, quand l'arbre pousse, l'homme veut arriver à pouvoir obtenir quelque chose de cet arbre-là. Oui. Parce que l'homme veut se réjouir, effectivement, de, du bienfait que produit l'arbre qui a été planté. Votre attention, s'il vous plaît. Il dit afin que vous alliez que vous portiez du fruit, mais avez-vous remarqué la suite, mon frère Regardez bien. Il dit, et que, que votre fruit demeure. Amen. Vous avez remarqué, c'est pourquoi j'ai dit ce matin, je veux que vous prêtiez attention. Vous avez remarqué qu'il a dit que vous êtes le sel de la terre. N'est-ce pas vrai? Amen. Et puis il dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Le problème avec l'homme qui s'est dit croyant est celui-ci. Quand tu deviens un croyant, nous l'avons entendu l'autre fois, il faut d'abord savoir pourquoi tu as pris au Seigneur. Amen. Pourquoi tu l'as accepté comme ton sauveur personnel et puis, savoir aussi, qu'est-ce qu'il est pour toi Est-ce que vous suivez Amen. Parce que mon frère, ma soeur, vous pouvez être assis, pensant que vous l'avez vraiment cru, que vous l'avez reçu, effectivement, être vide, parce que n'oubliez pas, nous l'avons entendu l'autre fois, effectivement, que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Le démon le croit aussi. Mais oui, monsieur, oui, madame, il croit aussi qu'il y a un seul Dieu. Ce qu'il y a avec eux, c'est que eux, ils tremblent, n'est-ce pas bon, Là, effectivement, nous devons, pour dire, mais qu'est-ce qui est-il, effectivement En qui est-ce que j'ai cru, effectivement Est-ce que je sais, effectivement, celui que j'ai reçu en moi Maintenant, quand je l'ai reçu en moi, pourquoi je l'ai reçu Qu'est-ce que lui attend de moi Qu'est-ce que Dieu attend de moi En tant qu'un croyant, je vais vous amener à la Écritures. Votre attention. Quand Dieu, notre Seigneur, a appelé Abraham, il a dit Qui ton père, ta mère et ta patrie Parce que moi, l'éternel, je vais te montrer le pays où tu dois aller. Était-ce pour le business d'Abraham Était-ce simplement pour le bienfait d'Abraham Non, monsieur, vous n'avez pas prêté attention. Dieu a dit à Abraham, effectivement, que toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Seront bénis en toi, Abraham. Alléluia. Donc Dieu faisait sortir Abraham parce qu'Abraham au travers de lui quelque chose devait se passer. Amen. Donc quand toi tu deviens un croyant, tu deviens un fils de Dieu. Comme tu dis effectivement, je suis en lui, je suis devenu un fils de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé notre fils simplement pour que tu puisses chanter. Non, monsieur, pour dire effectivement que Dieu est bon, pourquoi Parce que Dieu a fait ceci pour moi, il a fait ceci pour moi. C'est bien, l'herbe doit être utile pour ceux auxquels Dieu l'a planté. Amen. Amen. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, la question que tu dois te poser est celle-ci. Depuis que moi je suis devenu chrétien, croyant, suis-je vraiment en bénédiction pour quelqu'un non seulement pour quelqu'un mais suis-je vraiment en bénédiction pour les hommes parce que l'Écriture dit que votre lumière luise devant les hommes pas qu'il a dit que votre lumière luise devant les frères et sœurs votre attention s'il vous plaît je suis un fils de Dieu, je vais aller au ciel, tu vas aller au ciel dans l'Assemblée. Je fais ceci dans l'Assemblée, c'est bien. Mais on nous a parlé de la terre, n'est-ce pas yeah. On l'a planté, on l'a arrosé, on a de la terre, pour que sur la terre, s'il vous plaît, qu'il sorte une herbe, effectivement, qui est utile. Pour ceux pour qui elle a été plantée Pourquoi es-tu devenu un croyant? Pourquoi es-tu devenu un fils de Dieu? Oh, frère, moi je suis devenu un fils de Dieu parce que je suis le Seigneur, j'ai cru en lui pour être sauvé. Est bien? Et là, j'ai aussi reçu la vie éternelle. Mais dans le livre de Matthieu, effectivement, nous remarquons que ceux-là auxquels le Seigneur a eu à pouvoir dire, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession. Vous connaissez encore non. Qui se souvient Si vous ne souvenez pas, levez la main, je vais dire. Qui se souvient encore de ça Merci que Dieu te bénisse. <rire> Matthieu, chapitre 24. Je pense. <rire> prenez vos Bibles quand je s'il vous plaît. Je vais poser la question. Mathieu. Mathieu, Mathieu 25, verset oui. 31. Je sais que vous connaissez l'écriture. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec toute présence, ça sera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui et sépareront les uns avec les autres comme le berger les berger séparent les bruits avec les autres. Et il mettra les berbis à sa droite et les bois à sa gauche. Alors le roi dira ceux qui seront à sa droite, venez-vous qui est béni de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous venez voir moi. Les justes lui répondront, Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger et avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli au nu et avons-nous vêtu quand avons-nous ainsi ainsi ainsi ainsi, ainsi, ainsi. Amen. je vous suivez donc <rire> ils étaient là effectivement le Seigneur a dit mais venez vous qui êtes bénis des possessions entre la vie éternelle effectivement parce que quand j'étais malade vous êtes venu, mes consoler. Quand j'avais faim, vous êtes venu m'apporter à manger. Quand j'étais dans cette situation, vous étiez là. Et puis, je dis, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, effectivement, <rire> être dans cette situation et sont venus Est-ce que vous suivez Amen. Et l'air dit, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Pourquoi je suis devenu un croyant Pour ma propre famille, pour seulement le mien. C'est là que... Vous ne voyez pas comment l'égoïsme est dissimulé dans ce que vous vous pensez être spirituel. Parce que tout ce que vous faites, la croyance tourne toujours autour de ce qui est à vous. Votre propre famille. Votre propre maison. Je suis un fils de Dieu. Gloire à Dieu quand je viens. Merci Seigneur, je viens à l'Assemblée, je prie. Oh gloire à toi. Merci Seigneur. Donc tout tourne toujours. Tout de ce qui est à toi. Mais juste à côté de toi, se trouve quelqu'un. Mmh. C'est quelqu'un-là. Ton fils ou ta fille ne vaut pas plus que celui-là. Donc, mmh. ton fils à toi vaut plus. Et la préoccupation que tu dois avoir, c'est parce que les tiens sont beaucoup plus importants par rapport à celui qui est assis à côté de toi. Il n'a pas aussi d'importance que ceux qui sont de ta maison. Mmh. Là, tu es chrétien. Là, tu es un fils de Dieu. Là, tu as la vie éternelle. Mais là, il nous dit que ceux qui avaient la vie éternelle, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que nous l'avons La lumière que vous avez ici, quand elle vous éclaire, est-ce qu'elle pense simplement que je dois le faire ou bien quand on la naturellement, elle donne sa lumière. Pourquoi Parce qu'elle a des choses qui sont constituées dedans pour éclairer. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Au moyen de la foi Non par les œuvres pour que personne ne s'est glorifié Parce que dans Éphésiens au chapitre 2 Ephésiens au chapitre 2 Il dit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 afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, on ne les pratique pas pour nous-mêmes, monsieur. Amen. Dieu nous a pas appelés pour pratiquer les bonnes œuvres pour nous-mêmes. Non, monsieur. Il nous a appelés pour pratiquer les bonnes œuvres pour les autres. Amen. Et ceux qui sont à l'extérieur, quand ils peuvent te voir, vous savez, les gens qui sont dans le monde, ils sont hypocrites. Vous vivez avec lui ici, vous passez avec lui, il te sourit, mais dans son cœur, il est double. Les gens sont fatigués des hypocrites dans leur famille. Tu au niveau du coup, ils travail. Ils ont besoin d'avoir des gens qui sont vrais. Donc si toi, tu es devenu un chrétien, c'est parce que Dieu veut que ces hommes qui meurent vivent par toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Quand tu arrives au travail... Ne te mêle pas avec les hypocrites, mets-toi au travail, dans ce que toi tu es. Amen. Un vrai, quelqu'un qui donne la joie aux gens. Ah, il te voit, il dit, est... alléluia, c'est bien qu'il soit là. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être utile, messieurs, Pas pour toi-même, mais pour les autres. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous travaille, nos frères. C'est pourquoi Dieu nous prépare. Ce n'est pas pour qu'on s'agit dans nos foyers seulement. Non, messieurs, il faut qu'à l'extérieur, tu continues à être un fils de Dieu. Amen. Amen. Amen. Nous sommes trop égoïstes. Nous avons pas, mais c'est vrai. Parce que nous pensons simplement, non, frère, il faut que tu viennes, il faut que tu ici. C'est toujours toi, toujours toi, toujours toi. Mais est-ce que tu peux penser aussi aux autres parce que si Dieu a fait de toi ce que tu es, parce qu'il est venu sur cette terre, si Dieu pouvait penser à lui, frères et sœurs, souvenez-vous du psaume Oui, tu vois. Il dit Éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur ton Quand je contemple les cieux, ouvrage éternel, j'ai dit, oh ya ya ya ya Il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme Pour que tu te souviennes de lui, mon Dieu. Tu as des gens, des archanges là qui te louent, qui te glorifient, Seigneur. Tu pouvais rester sous ton trône, mais tu as pris la forme d'un homme, humilié devant les hommes à la fois des combattants. Mon frère et ma soeur, pense-les-y. Il faut qu'on cesse d'être des égoïstes, des hypocrites, des doubles messieurs. Parce qu'avec ça, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez même. Écoutez, frère, je vais vous montrer quelque chose encore dans Les Hébreu chapitre 6. Oui. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas à pouvoir maudire. Non. Dieu cherche à pouvoir venir. Amen. Vous, en tant que fils et filles de Dieu, vous avez été appelés à quoi À la bénédiction. Par la c'est pour ça qu'on dit que vous soyez différents. Nous continuons. Soyez différents des hommes sur la terre. Quand quelqu'un te maudit, toi, tu ne maudis pas. Amen. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Quand quelqu'un parle du mal de toi, toi parles du bien de lui. Amen. Amen. Alléluia. Pour quelle raison? Parce que tu es appelé à être cet homme qui est utile. C'est vrai. Est-il pas pour toi-même? Non, est -il? Si quelqu'un s'abstient de toutes ces choses, mm. vous regardez, vous écoutez, vous suivez, frères et sœurs. Vous dites, Seigneur, nous voulons aller au ciel. Mm. Mais le ciel n'est pas une imagination, ma soeur. Le ciel est une réalité. Amen. Et tous ceux qui vont Alléluia. ne vont pas comme on rentre dans un taxi. Amen. On doit être conscient. Mon frère et ma soeur, c'est pour votre salut. Ne vous dites pas bah oui, moi je connais Paul, je connais les prophètes, ça ne sert à rien tout ça. Amen. Ça ne sert à rien, ni Paul ne vous sauvera pas, ouais. ni ouais. les prophètes ne vous rappellent pas, ouais. aucun homme ne peut vous sauver. Ouais. S'il y avait eu un homme qui pouvait nous sauver, ouais. quand on a ouais. posé la question, ouais. si ouais. vous vous pour les hommes, s'il ouais. y a eu un homme, il peut y en avoir des fils, ouais. Ouais. qui est les femmes? Ouais. Et puis que c'est lui, qui est les femmes? pouvait réellement te sauver quand on a crié mais j'aime Dieu frère et il mais qui a dit qu'il puisse sortir le fils regarder et puis prendre le livre dans la main de parce que c'est notre livre de la rédemption Amen. le livre des rachats par lesquels effectivement toi tu étais là dedans oui monsieur oui madame on a crié dans les ciels. et ça c'est dans l'apocalypse hein. On a crié là, on a laissé, on a crié partout. Que Dieu nous aide. Amen. On n'a pas vu un homme. Et puis, on a crié encore en dessous là, la terre. Sous la mer. On a cherché partout, c'est pour ça, frère. Vous qui vous aïe. Vous savez, c'est une malédiction qui est sur vous. Parce que la vie dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme c'est 100% vrai. Amen. Amen. Ouais, vrai on a crié, on a cherché partout on a trouvé personne. parce qu'il fallait qu'il y ait un homme qui sorte là parce qu'on ne dit pas qu'il oh, y a un père qui lui, humain on dit, bon, trouvons-nous cet homme là cet homme qui est venu et qui est né selon la volonté parfaite de Dieu et qui a vécu et qui a vécu comme Dieu le voulait, parce que, oh, que Dieu soit béni. Qui a été utile aux hommes, c'est vrai. Jésus, qui le tenait, quand il marchait sur la terre, frère, il avait la compassion des pécheurs, des malades. Il n'était pas venu pour lui-même. Quand il passait, tout le monde le voulait pas Même les pharisiens, c'était, oh. Père, aucun homme ne peut parler comme cet homme. Il avait la vie en lui. Il guérissait les malades. Oui, monsieur. Pas pour faire la comédie aux hommes. Non. Par la compassion. Aujourd'hui, c'est du théâtre pour nous faire la télévision. Oui. Ça n'a ça rien à voir avec Dieu. Lui, il a apporté nos douleurs. Il a apporté nos maladies. Quand tu n'étais pas bien, il s'inquiétait. Amen. Amen. Bien sûr, mon frère. Amen. Bien sûr, ma soeur. Quel évangile que vous, vous voulez La vôtre C'est pour ça que nous l'avons entendu. Saül avait son évangile à lui. Mm. La parole de Dieu sortait et lui interprétait à sa manière. Mm. Moi, et moi, et... je dis, moi, je suis sauvé. Mais si tu es sauvé, le fruit dans ses voies. Je suis certain. Si, si tu l'es, c'est pas que tu te mets les fleurs en toi-même. Moi, je suis, moi, derrière, je suis. Mais tu es dans tes voies simplement comme Saül. Cet homme puisse sortir. C'est de cette 5. Qui est dit, venir on a cherché partout dans les cieux, et sur la terre, on n'a pas trouvé. C'est pourquoi quand la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, mais, que tout homme, sans exception, prophète, apôtre, et tous soient connu pour menteur, mm -hmm. mais que Dieu seul. Soyez reconnu. Amen. Quand Jean a commencé à pleurer, à ce moment-là que l'un de lui dit Mais ne pleure pas parce que on a avis, tu Et depuis Moïse, tout ceci, on n'a vu personne. Amen. Vous pensez que oh, quand je mourrai, Moïse va m'aider à monter. Moïse va m'aider à monter. Il était non. Il avait maintenant du salut aussi, monsieur. Il avait ses faiblesses. Qui n'a pas eu ses faiblesses, monsieur Personne et puis il pleurait, il s'est vrai, il pleurait et puis il entend voix qui dit mais ne pleure pas Alléluia le lion de la tribu de Judas il a vaincu Alléluia voici l'homme monsieur. Jésus de Nazareth quand il est venu sur la terre il n'a pas vécu pour lui-même non monsieur il a vécu pour toi, il a vécu pour moi il a vécu pour nos frères pour nos frères et temps anciens pour chaque homme parce que Jean dit de lui, voici l'agneau de Dieu. Oh, la C'est vrai, ma soeur, gonfle ton cœur d'orgueil. Et l'enfer t'attend. Mon Amen. Amen. Oh, frère et ma soeur, il faut que nous comprenions une chose. La religion ne peut pas te sauver. Amen. Tu es rempli de choses immondes dans ta tête. Amen. Mais il faut que Dieu nettoie. Amen. Le cœur doit être touché. Amen. Et ramené. Sous le fondement véritable. Oui, si elle produit une œuvre utile pour ceux pour qui elle est cultivée. Hmm. Que votre lumière lui monde. c'est pas vrai? Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Vous n'avez pas remarqué une chose Je veux que vous suiviez. C'est pourquoi j'ai dit, ceci est si, <rire> et notre absolu. Amen. Ah, nous remercions le Seigneur pour la Bible. Pour sa parole sur laquelle nous nous accrochons, que les hommes nous insultent, que les hommes nous traitent de tous les noms, que vous nous traitez de qui que ce soit, il n'y a pas de problème. Nous nous savons, nous nous tenons Amen. sur le fondement véritable. Amen. Tous les prophètes et les saints, les vrais, sont tenus sur ce fondement. Amen. Eh oui. l'apôtre mm -hmm. Paul le dire, nous avons été édifiés sur les fondements Apôtre, apôtres, les prophètes et les apôtres, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, est la pierre angulaire. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire, quand vous lisez cela, ne voyez pas que nous avons été édifiés sur les apôtres. Non, ce sont des hommes bien, sous les fondements, vous que, sous les fondements, sous les Amen. les apôtres et les prophètes étaient. Alors, qui est donc ce fondement Jésus-Christ. Pierre n'est pas un fondement. Paul bon, n'est pas un fondement, mais Jésus-Christ. Alléluia Il est le fondement de la pierre en lumière, monsieur. Voilà, ben, surprendre, moi Parce que les hommes... Alléluia. Amen. Jésus-Christ demain. Seul Jésus demain. De Alléluia. Amen. Tout le passera. Amen. Mais lui, il demeure toujours le même. Amen. Et puis il dit il dit en fait que les hommes voient, voient ça, vos bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont glorifier Dieu Ils vont glorifier Dieu non, glorifiez votre Père. Lisez, frère, c'est pas moi, je n'ai pas inventé, hein. C'est écrit ça, regardez bien. Regardez bien. Ici. Matthieu chapitre 5. Voilà bien. Matthieu chapitre 5, je ne sais pas. Oui, voilà. Matthieu chapitre 5. Voilà. Que votre lumière luise ainsi devant les autres. Afin qu'il voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre... Amen. Qui est où? Amen. Merci, messieurs. Quand on dit votre père, ça veut dire que vous êtes né de Dieu. Fils et fille de Dieu, pas de soi-disant croyants. Non, messieurs, le vrai fils de Dieu, la vraie fille de Dieu. Parce qu'elle vit ce que son père est. Amen. Alléluia Amen. Quand il était sur la terre, il a vécu pour les autres. Amen. Et s'il revient à moi... Je vais vivre comme un monsieur. Parce que l'objectif de Dieu était, effectivement, de voir trouver un temple Alléluia. dans lequel il pouvait descendre. Alléluia. C'est vrai. Pourquoi Pour qu'il soit ici et qu'il agisse effectivement notre récent. C'est vrai. N'est-ce pas que la Bible dit que vous, vous êtes le temple de Dieu Amen. C'est vrai, non? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a voulu tabernacler dans un corps. C'est pourquoi il y a la justification. Quand tu crois vraiment, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont cru, non, monsieur. Parce que si tu avais cru, madame, tu n'allais pas vivre ta vie comme tu le veux. On dit, mais le Seigneur dit, me dit ça, ça. Oh non, moi je pense que mon église, c'est madame. Il ne s'agit pas, pas de l'église, monsieur. Il s'agit de la vie. Amen. Amen. Si tu sors dehors, trois femmes avec des, des, des quatre Je ne sais pas comment vous appelez ça, Les choses que vous mettez là, trois enfin, Les choses qu'elles mettent. Qu'elles mettent, effectivement, là, qui serrent les, tous les muscles là. Hein? Et puis non seulement, ils n'ont pas encore très bien serré les muscles, ils te laissent le nombril dehors. Pourquoi Ils laissent le nombril dehors pour montrer son ventre plat. Oui, ouais, parce que... Sinon aussi... D'ailleurs, vous savez... Oh, oh, oh pardon, oh, parce que okay, c'est vrai. c'est un peu de l'abération aussi. Okay. C'est vrai. Ton... C'est ton ventre. S'il est plat, c'est qu'il est plat. Oh. Tu n'as pas mangé. Mais quand tu vas manger... Parce que vous savez comment elles sont. Le ventre, il est rempli de... A... Si elle oublie, elle, en mangeant, il descend. Oh, wow. Donc toute la journée, le muscle du ventre, il est tenu en l'air. Les parents, frère et sœurs, c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous commencez à tourner les yeux à gauche à droite Mais c'est normal, vous retenez vos ventre pour qu'on voit dans un ventre plat. Mais s'il est plat, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous voulez le votre nombril Il n'est pas besoin de ton nombril à toi. Il est à toi, gardez le Oh, ventre plat, qu'on va à et puis on est comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Ce ventre plat-là, quand le bébé descendra dedans, Amen. alors il avec des gains, et vous serez les seigneurs, vous ne le voyez plus parce que. Ah oui, parce que oui, mais c'est vrai. Vraiment. Et ça. Et puis, regardez bien, vous mettez ce machin-là, vous tirez l'ombre, et puis, vous la vous le regardez, là et puis tu sors à l'extérieur. Quelle est la bénédiction que toi, tu apportes aux hommes à l'extérieur Oh, nous sommes des chrétiens, nous sommes quoi Jésus m'a sauvé, et puis tu te... Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oui, mais tu as un caleçon, en enfin, fait je ne sais pas comment vous appelez cela. Tu, tu es complètement presque nu. Vous connaissez la femme, non <coughs> Et tu sors. et puis dehors, n'en parlons même pas. Et puis tu dis, oh tiens, Jésus, et puis tu dis, Jésus est sauveur, Jésus est sauveur, Jésus guérit. Mais quand on se regarde, tu réflètes quoi Ce sont ces genres de personnes qui sont des gros problèmes dans les lieu de réunion. C'est ça, ça. toujours, je ne crois pas ça. Moi je crois ici, une femme qui est toujours là. Je ne crois pas, malgré qu'on lui parle même de la parole. Moi je ne crois pas ça, moi je ne crois pas ça, moi je ne crois pas ça. Mais c'est la Bible qui me le montre. Je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Et par contre, moi je crois, Dieu a envoyé un puissant prophète. Quel prophète, toi tu crois. Parce que si c'est le prophète de cette. Année, et que tu fais ce que tu as pouvoir faire. Je me dis, mais est-ce qu'il a cru C'est vrai ou pas c'est oui, oui. oui, Bien, Je suis heureux, monsieur, madame. Mm -hmm. yeah. Ce matin, je ne sais pas si j'aurai un petit gâteau quand je vais sortir. Quand j'arrive dans mon bureau, parfois, je trouve un petit cake. Je ne sais pas si ce matin, je le Oh là là, frère Léonard, tu as monté le trou, tout, trop, trop, trop. Sans problème. Non, parce que Dieu vous a. Dit. Amen. Amen. Frère et soeur. Une fille de Dieu, frère. C'est une, une reine. Amen. Elle n'est pas comme Amen. les chiennes de l'extérieur. Non, monsieur. Elle se respecte parce que c'est une princesse. Amen. Et puis, elle va être honorée, monsieur. Parce qu'elle est, parce que. Pourquoi Parce qu'en fait, elle ne fait pas pour les hommes de l'extérieur. Mais le fait parce qu'elle sent que la sainteté, c'est comme ça. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. <rire> Afin que nous le pratiquions. Être croyant, pas seulement dire bon, j'ai une église où je vais, c'est tout. Non. Abraham était un croyant. Vous savez comment Dieu a parlé d'Abraham dans les scènes d'écriture quand Paul a pris aussi l'écriture dans Galateau chapitre 3. regardez même pour que vous puissiez entendre ce que c'est que le croyant. Galateau 3. Galateau 3. Galateau 3. maintenant je veux que vous compreniez ça. j'ai pas dit que le Seigneur a dit pousser vos ventres devant pour qu'ils soient gros. est-ce que vous comprenez? Oh, tenez-vous comme vous devez vous tenir, mais que ça ne soit pas comme si c'est quand tu passes devant les gens que tout le monde voit que je ne fais oh, pas, que je ne pas, je ne pas. non, c'est que tout le monde a les ventres. donc ne nous mettez pas ça sous le feu. je ne sais pas, je ne fais pas. donc c'est simplement pour vous comprenez que pas fait comme le mot. Si, j'ai pas dit non plus que coucher pour que ce soit gros. Soyez normal. C'est normal. Vous avez un peu votre plat. C'est bon. Voilà tout ça. Alors il dit ici. Merci. Voilà. tout à Il dit si verset Merci si. Voilà tout de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 Non seulement pour lui qu'il ait la foi, mais parce que sa foi avait une importance pour les autres. Est-ce que vous suivez Amen. Donc, frères et sœurs, si toi tu es un élu de Dieu, c'est pas seulement pour toi parce qu'un élu a été choisi par Dieu pour un but. Pour bon, un but pour que, quand le monde regarde, monsieur il peut parler, de, mais tous ceci c'est dit des croyants, mais ils font tous pareil mais quand il te regarde, toi, en tant qu'élu, mis à part par Dieu. Les gens disent non non non non non non non tout cela sont des familles mais celui-là il est différent. Celle-là il est différent. Pourquoi est-il différent Parce que la personne qui dit de toi que tu es différent. Pourquoi voit-il Pourquoi dit-il que tu es différent Parce qu'en fait tu lui apportes quelque chose que lui pensait pouvoir trouver chez les autres qu'il n'a pas trouvé mais chez toi il a trouvé. Amen. Amen. C'est 100% vrai, monsieur. Autrement, il ferait quoi Il te mettrait dans le même paquet que les autres. Ils sont tous comme ça, mais ils font tous ce que nous faisons. Mais celui là Non. Parce que je voudrais quand même trouver quelqu'un qui soit différent pour me donner la force aussi de faire du bien, de dire que oui, c'est possible hein, d'être aussi quelqu'un de différent. C'est pourquoi Dieu vous a mis à part parce que Dieu doit être glorifié aussi pour vous. Vous continuez d'écouter d'abord sur les chances de Voilà, vous ça J'avais dire quoi Il voilà. Il dit, verset. Oui. Verset, verset. Il Aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. D'avance, s'il vous Parce que quand Dieu a appelé Abraham, vous vous souvenez je pense qu'il a appelé dans Genèse. Genèse, Genèse. Regarde, regardez les voilà. ah. bien. Genèse, Je crois que c'est cela. Genèse 12. Genèse, douce, Voilà. J'aime bien ce Seigneur, Vous attendez cela Vous l'aimez aussi, non Amen. Oh oui, monsieur. Mm -mm.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 Donc Abraham était une œuvre utile pour ceux pour lesquels Dieu l'a. Oui, messieurs. Parce que, Abraham. Aujourd'hui, mon frère, quand on doit chercher un modèle de croyant de la foi, on, on, on regarde qui Je, je n'ai pas peur, monsieur. c'est bien Abraham, c'est si vous. Plaît. Abraham, écoutez bien, la Bible continue à bien, terminer. Oui. Joli, donc je ne sais pas. Je ne sais et 3, j'ai dit, verset 8. Aussi l'écriture, voyant que Dieu justifierait les païens par la foi, à l'avance annonçait Galate, cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez cela Ok. <rire> Et puis dit, ainsi, écoutez bien, ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui Avec Abraham qui Le croyant, monsieur.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 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Amen. étant devenu malédiction pour nous. Amen. Vous voyez cela? En lui, il est venu, il a pris la malédiction qui était pour toi. Amen. Donc, c'est pour ça, quand Dieu du ciel le garda, il dit Celui-ci est <coughs> mon fils, bien. en qui j'ai pris le plaisir de pouvoir vous démarrer. Et puis il dit Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mon frère et ma soeur, nous devons savoir, effectivement, saisir. C'est pour ça que nous sommes tout, tout le temps négligents dans le chant de Dieu. Nous pensons que c'est un rythme qui va aller toujours comme ça, que demain, monsieur, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est là, là, votre demain. Vous ne savez pas, ma soeur, ni mon frère, que ce que vous allez faire aujourd'hui, en écoutant la parole, c'est effectivement, votre Je ah. suis Aujourd'hui, au moins je suis croyant. Dieu n'a pas voulu tenir compte de tant d'ignorance dans laquelle tu étais. Tu faisais n'importe quoi, mais donne encore un temps pour que tu comprennes. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, là on dit aussi, c'est pas vos cœurs. Vous entendez, frère, le jour du millier, ma soeur, qu'est-ce qui s'était passé, effectivement? Ben, les slaves étaient toujours les slaves, effectivement, mais quand la trompée du millier a tourné, donc l'homme entendait, il dit, quand tu as entendu cela, Jubilee, sors. Mais si tu dis, oh, moi, je me plais dans ce que je suis, mon maître, je vais rester avec mon maître, il n'y a pas de problème. On dit, une telle personne, prenez-la. On la, la met dehors, la voir, et puis qu'on prenne son oreille, qu'on puisse percer l'oreille. Une fois qu'on a percé son oreille ici, si, il restera esclave de son maître et toute sa vie entière. Si encore la trompette tombera pour le jubilé, il ne pourra jamais plus sortir. Cet homme cette personne restera pour son maître tout le temps. C'est la même chose. Satan se joue avec vous. Moi je connais, moi j'ai entendu, moi je ai les pas de problème. Mais Dieu t'a dit que ce que tu as ramassé où tu as été, c'est du démon, messieurs. Maintenant, il te montre la voie de la sortie la voie de la délivrance. Si tu ne choisis pas ce que tu te donne, tu vas partir, monsieur. Oh oui, tu vas aller dans les églises, je ne sais pas, tu vas à des effectivement. Mais ton oreille à toi, ça va déjà percer. Tu pourras t'asseoir, tu pourras entendre, tu peux même dire, alléluia. Et en fait, pour toi, c'est terminé. Ah, tu as dépassé la ligne, la ah. croix. Oh oui, tu pourras te réjouir, même venir, les brochures de voir, les manger, les crier, moi je crois, ceci, si, si, Dieu a fait, il a accompli, ça ne ça dit rien à Dieu ça, parce que quand la trompette est sonné, Dieu a dit aussi ton cœur et tes oreilles, alors là on a scellé, tu pourras t'asseoir, on peut prêcher, Dieu peut descendre là, il y a toujours, quand le prophète était, mais il est déjà mort, Amen. il est déjà pensé, c'est comme, quand on a enterré, quand William Branham, voilà, le prophète de cet âge, était parti et là, on a amené son cercueil. Allez l'enterrer. Non, only believe, only believe, only, mm -hmm. on l'ébélie. On l'ébélie, on l'ébélie, on l'a. On a douté de semaine. Pourquoi vous chantez, on, on l'ébélie Mais il doit se réveiller. Il doit sortir du cercueil. Je ne me, mm -hmm. me pas, mais. en fait, c'est la pensée des hommes. la pensée des dieux n'était pas comme ça. Mm -hmm. Pour Dieu, l'homme a terminé ce travail L'homme rentre Amen. et il va se reposer. Amen. Eh ben, il attend d'abord sa récompense. Mais laisser le corps aller dans la poussière. Oh non, oh il va ressusciter, parce qu'il va, il va ressusciter. <rire> C'est pas toi qui va le ressusciter. Si Dieu veut, il ferait. Dieu n'a pas décidé cela. On a essayé longtemps, frère. Il y a des choses abominables que les gens ont fait. Je pense qu'on n'était pas à l'esprit de Dieu, n'est-ce pas. Hum. Mais nous devons être effectivement à ce que Dieu nous dit par sa parole et par son esprit. Donc, comme nous l'a produit effectivement, regardez, la seconde partie, effectivement, il dit, mais si elle produit les chardons, les terminer, donc si la terre, maintenant, qui te sort dedans, produit quoi charme Rien. Rien. Lorsqu'une terre est, Lorsqu est abrivée par la pluie qui tombe souvent sur elle, pour lui une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, quand tu es un croyant, un frère ne peut pas se plaindre de toi. Oh, toujours et la, la langue, c'est ce qu'elle dit, il me plaît. Ou, ou le frère, ou la soeur de Dieu, les frères là, elle est toujours comme ça, mais, mon cœur est toujours blessé. parce que... Non, non, non, non, non. non. Tu ne dois pas être comme une pierre d'achoppement pour les gens. Vraiment. Amen. Et puis toi en tant que frère ou soeur, tu dois pas être double, duplicate. Non, tu es gentil avec moi, et puis tu tournes les dons, tu m'écris tu m'insultes effectivement. Ta gentillesse est une vraie couverture des serpents, monsieur. Ce n'est pas possible, ça, tu n'es pas un croyant. Amen. Bravo, tu fais les œuvres de ton père. Amen. Non hum. Un fils de Dieu, ne peut pas apporter du trouble dans le lieu où il se trouve, non. Tu es un fils, tu es là pour que les gens quand ils te voient venir à la ils sont contents. Amen. Amen. Donc les gens doivent se réjouir, ah gloire à Dieu, mais si on dit, ah, il vient, il vient toujours voir les problèmes. Bon, je vais toujours dire frère, je vais te voir. Sœur, je vais te voir. Demain, je vais encore te voir, mais ma soeur, mon frère. Oh, parce qu'on doit arranger ceci, on doit les ceci. Donc tout le temps ici, il faut toujours arranger avec toi. Il n'y a pas un temps où on dit, mais frère, on va prier gloire à Dieu pour son amour. Amen. Toujours arrangé, arrangé, arrangé, arrangé. Frère, s'il vous plaît. Mais là, quand tu le vois, mais quand tu le vois, ah, Seigneur, il vient encore pour. Il, il, il, je, vais, comme ça je, je vais être tranquille. Oh, frère, une minute, une minute, minute, minute, je vais te voir. Encore, on dit, mais pourquoi, mais pour te parler encore un peu, mais tu donnes frère il, au seigneur il y a pitié. Amen. C'est là un temps où je donne, tu viens dire, gloire à Dieu, Dieu nous a bénis, effectivement, Dieu a fait ceci pour nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et puis, vous, frères et sœurs, Dieu vous a appelés, Vous publiez toujours, ça attend toujours. Oh, non, oh, c'est pas moi dans pas mon Oh, Dieu a fait, Dieu a fait. Mais dans votre église, Dieu a fait. Amen. Pourquoi vous ne publiez pas comme notre sœur Léa Dieu a l'a guéri. Je n'ai pas entendu qu'on a publié aux gens. Oh, Dieu a guéri notre sœur. sous va se on a prié, Dieu a guéri ma sœur. Je n'ai pas entendu ça. Ah. Mais si, c'est c'est pas moi, mais si, c'est le sabot. Oh, et on a vu un frère là, si, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, quel pays, je oh, me Et puis vous commencez à passer ça à tout le monde. Mais chez vous, je te serai ma ça. Amen. Alléluia. La gloire à Dieu. aujourd'hui. Elle saute. Avant, elle était là avec Mais aujourd'hui, elle est la gloire. Ça, on est fait publier. Parce que psaume 106, qu'est-ce qu'il dit Regardez. psaume 106. Vous direz, le frère, le mari, le 56. 56. Est il dit psaume 5 et 6. Il bien. Le psaume 106, qu'est-ce qu'il nous dit Frère, vous avez honte, vous êtes muet là, effectivement. Mais pour faire passer des choses inutiles, effectivement, eh, comment aimer la fiancée, comment ceci, et cela. On partage ça. Oh, l'amour bonbon, l'amour. Ça, vous partagez. Oh, la femme, ceci, comment, mais tout ça, vous partagez. Mais quand ça, ça, ici, chapitre, psaume, ça, il est très bien, il dit, mais louez l'éternel. Louez l'éternel, car il est bon. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Verset 2, il dit. Qui dira les de l'éternel Qui publiera ton loi Amen. Oui, monsieur. Amen. On est appelé, vous êtes là, où vous travaillez, partagez ce que Dieu a fait. Oh oui. Nous étions là, notre soeur Dieu a fait des merveilles. Parlez de ce que Dieu a fait parmi vous, témoignez de ce que Dieu a fait pour tel et pour tel. Il dit notre Dieu, comme on peut se faire les de l'éternel L'éternel est où c'est Amen. Dans les camps! Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia! Quand Allécan, frère, oh. tu es dans les camps, frère, il des merveilles. Alors, vous publiez c'est ça à quoi Dieu vous a appelé. Quand vous voyez, oh frère, oh soeur, tu n'étais pas là! À dimanche, je vous ai dit, à la vous mardi, je vous ai dit, tu n'étais pas là! Oh, mais nous avons entendu, mais puis les témoignages, Dieu a fait notre Dieu, frère! Amen. Notre soeur était malade et puis voilà que Dieu, après des années, Dieu l'a délivré. Gloire à Dieu! Amen. Vous réjouissez la personne. Amen. Si elle était un, je viens, tu n'étais pas venu Non, Il faut venir, Amen. Amen. frère. Il ne faut pas dire, oh, malade ici, malade là. Je ne viens pas. Non, c'est quand tu es malade qu'il faut venir. Amen. Parce que quand tu viens, on prie, Dieu guérit. Amen. Voilà ce que vous êtes. Amen. Amen. Nous sommes censés être comme cela, frère. Parler l'aide, toujours au oh, moins, j'ai le problème. Et c'est vrai, frère, Dieu, quand vous occupez les choses de Dieu, Amen. Dieu s'occupe de votre Amen. maison, Amen. de votre famille, de vos enfants. Occupez-vous de Dieu. Amen. Parce que Dieu vous a appelé pour que par vous les hommes soient sauvés. Amen. Par vous que les hommes puissent aussi voir sur la terre. Et il y a des hommes qui sont Dieu. Ce n'est pas une religion, mais c'est comme temps où Jésus était sur la terre. Parce que ceux qui ont reçu le message oh, nous ne sommes pas des dénominationnels nous sommes des différents. Ne vous fâchez pas, nous sommes des différents, nous sommes différents. Mais quand les gens vous vous c'est la même chose. Amen. Les hommes veulent voir les hommes et les femmes qui sont vraiment les croyants, Amen. qui vivent comme autant des apôtres. C'est Amen. sûr Amen. Amen. Amen. et super certain. C'est sûr et certain. Ah, il viennent à églises, là, il trouve une photo de Pierre Doffman là-bas, ici, William, Madame, là-bas. Alors, si on rentre là, on dit au gloire à Dieu, nous sommes dans l'église de la Oui, ça, c'est une liste de la mm. Amen. Parce que, frère, vous mettez la photo, mais je ne sais pas moi, comment ça s'appelle Thomas, papier, parce que c'est une les Hoffman, le monde, puis, ai peintre là-bas, et puis William Branham ici, et pour montrer que nous sommes dans la Message. C'est une abomination. Amen. Amen. C'est une abomination. Amen. Et alors, en plus, vous êtes des idolâtres. Amen. Amen. Et, comment? Vous, alors si vous voulez, puisque, puisque vous mettez William Branap, mettez aussi Paul, mmh. Mmh. mettez aussi Pierre, non, mettez aussi Jean parce qu'il faut pas, parce que c'est le saitage, non mmh. Mettons Luther, mmh. mettons John West, mettons tout. Mmh. Alors vous est équilibré, puisqu'on est dans la parole. Mmh. Frère, quand Pierre a voulu faire, <rire> il est temps de pour Elie. Il mmh. est temps de bon Il est temps de pour Qu'est-ce mmh. mmh. mmh. qu qu'il a voulu dire Oh, Monsieur que mon fils de Écoutez-le Il n'y avait ni Elie, il n'y avait ni Moïse Amen. Il y avait Jésus le Christ Alléluia Ça c'est la Bible Amen. Amen. C'est ça notre frouche. nous mourrons pour lui. Amen. Amen. Amen. Amen Il est tellement merveilleux Amen. On a goûté qu'il est tellement bon Amen. Je ne veux pas m'éloigner Non Amen. C'est ce qui fait la joie, même Amen. quand on frappe. On sait que mon Jésus Amen. Il Amen. continue à marcher Amen. avec la douceur parce qu'il qu vit Amen, et que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour le voir. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu désires tant ce Jésus? Amen. Parce qu'avant que mon le monde soit, tu étais en lui. Alléluia! on ne pas c'est pas pensable monsieur la Bible sans Jésus elle est inutile alléluia si n'y avait pas Jésus la Bible serait inutile Mais elle est inutile okay. parce que c'est